Alors Guillaume n'est pas seulement notre pianiste, il est aussi auteur, compositeur, interprète. Son nom d'artiste, c'est Idéa Chaud. Et ce soir, il nous fait le plaisir d'ouvrir notre concert en nous interprétant quatre de ses chansons. Je vous laisse découvrir son univers musical, avec son humour et ses jeux de mots savoureux, mais aussi ses textes engagés et poétiques. Idée à chaud, c'est à toi. Alors, première chanson, je vous propose L'indécence du singe. Et euh, pour l'occasion, je serai un petit peu accompagné par Céline. C'est bon Puis plutôt d'un avril il y a bien longtemps J'ai dit au revoir à tous mes amis qui m'ont regardé partir en boitant J'ai appris à survivre ici, c'est la jungle du micro-ondes au téléphone Une télé, surtout une carte de crédit pour chasser le steak sur Point .com Je suis l'évolution de singe malheur, regardez comme je m'améliore J'ai inventé Linge qui est soeur Et le mariage sinon le linge <rire> qui sort. Ah, ça c'est sûr que c'est pas toi. Je suis la descendance du singe Malheur, regarde comme je m'améliore. J'ai hanté les paroles d'une chanson pour raconter comment je deviens Un con, non un homme.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 je suis la révolution du singe, m'adore, regarde comme je m'améliore. J'ai inventé la guerre au nom du Père Ben, oui, au nom de moi sinon personne me suit. Je suis en dissidence du singe, m'adore, bientôt un saint, bientôt un ange. J'ai inventé et j'en suis fier la paix et je fais la guerre pour la faire respecter. Euh, On va non mais tu connais rien à la guerre toi. Ah ouais c'est pour ça. Bon, je peux continuer ma chanson Le jour un singe s'apporte, dit t'es un homme Mais t'as du singe dans tes chromosomes Moi je comprends plus rien, homme singe ou saint homme Alors je remplace la messe par mes comme. Regarde-moi, je ne me reconnais plus Je voulais être plus qu'un animal Mais c'est sur un pont de singe que j'évolue Et si je tombe, ça va faire mal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 ça me paraissait moins compliqué du haut de l'arbre où je suis tombé comme une pomme ça va euh, oui ça va pourquoi parce que là tu vas droit dans le mur la descendance du singe l'indescence du singe les hommes La chanson suivante, je vous propose La Valise en bois, qui est une chanson euh, tirée d'une histoire vraie. Voilà. Excusez-moi. Menuisier installée sans un bagage en soute, fidèle à ma famille, mes amis de toute ma vie, je n'ai pas pris la route. 1932, j'avais 21 ans. Le cœur plein de projets de mes rêves d'enfant, en trois coups à ma porte s'en va avec le garde champêtre. Dans sa main, un ordre de mission, une lettre courte, une affectation. Saint Raphaël, dans la marine, un an pour la nation. Les coups de marteau, les coups de scie, la sueur qui perd sur le tréteau, des charnières de fer, une poignée d'acier. Je réponds. sous Valise en freine, rien de sophistiqué Quelques planches assemblées juste pour me rappeler Le parfum de chez moi, le bois dont je suis fait Le train était rempli de voyageurs et d'appelés Il débordait tellement que je n'ai pu avancer au-delà de la porte Je me suis installé, j'ai posé mon siège à poignée parce qu'une valise en bois, ça peut toujours servir à poser son cul pour ne pas se salir. Quand tous les appelés, comme des marchandises, s'entassent dans les wagons sans aucune place assise. Arrivé tard le soir, plein de fatigue et de doute, mon bagage attirait les regards amusés. De ma taf d'étranger plaisantant sous mon nez. Ils me disent qu'une valise en bois ça peut toujours flotter. Si le commandant en amarre et avec voilà les amarres, je pourrais toujours rentrer à la nage jusqu'au bord, Un foutu vol planait par-dessus bord. Parce qu'une balise en bois me rappellera ma terre quand le mal du pays. Suivra le mal de mer Et que les vagues à l'âme engloutiront la mer En portant le cœur jusqu'à terre Parce qu'une balise en bois, c'est ne pas oublier Que j'ai une vie à vivre quand je reviendrai Travailler de mes mains pour construire ma maison Une famille à aimer et retrouver la paix J'imagine déjà mon retour à la ville après toute une année que je donne à mon pays Et pense à ce bagage fémin qui m'accompagnera Encore un bout de chemin Installé dans mes quartiers, sur mon hamac encordé Je rêve souriant que mes petits-enfants Continuent les voyages avec cette terre. Parce qu'une balise en bois c'est comme un souvenir, une partie de moi continuant à les suivre en malade déguisement avec mon uniforme d'antan. Ils joueront au matelot qui s'en va pour un an. Parce qu'une balise en bois c'est comme un souvenir, une partie de moi qui continuera à vivre en compagnon de jeu ou pour leur déplacement. La la la. Numéro 3, une chanson qui parle de la surdité. C'est pour ça qu'elle s'appelle sourd.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 ces gens dans la rue, toi, tu vis dans ta bulle. Sourd, c'est toi qui n'entends rien Tu es sourd, tu te crois supérieur Et c'est un vrai dialogue de sourd Ces gens dans la misère, toi, tu vis dans ta bulle. Maintenant baisse ta musique retiens tes écouteurs, tes œillères Écoute vraiment Regarde ce qui a avec notre monde sincèrement Il faut qu'on se bouge Ça c'est le premier pas seulement Sourd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 À de maintenant, on suit le même mouvement. Alors, le choriste fait un grand bond en l'air. Oh. Merci. Alors pour finir, je vais boire un petit coup et. Chanson, je vais vous proposer universelle. <rire> je C'est pas.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 Rime avec Pèse La fourmi eut l'idée d'ouvrir un bar bien chauffé Pour attirer les insectes les plus fortunés Mais personne ne se bousculait au portillon La fourmi étant amenante comme une porte de prison C'est alors qu'une cigale sans revenu par de râle d'un vermis Sous le du frappa à la porte De notre tenancière Pour clémenter un sandwich et une chope de bière La fourmi fait son calcul devant son bar déserté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 Le show et la bise font un univers de salle où tout n'est que paillettes et sentiments dorés. salle de spectacle et cabarets, il n'en fallait pas plus pour la cigale enchantée. Le show et la bise font un univers sale, un lieu très accueillant pour les plus fortunés. Le L'oseille coule à flot dans le porte-blé de notre roturière, elle aussi enchantée. <coughs> Connaissez-vous l'histoire de la fable cigale qui maintenant la mauvaise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 Pas de panique, je dois m'organiser Pour une cigale de perdu, j'en aurai 17 sept heures troubées. Et pour dix cigales, dix fois plus de salle et dix fois plus de blé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 Papa chantez, papa la tatala, papa la maintenant. Moi. papa ah. la papa